Toutes à, et à tous, et bienvenue, bienvenue sur InExtenso Aujourd'hui, on est très heureux de vous présenter notre toute première émission. Pour cette émission, on a rencontré Sébastien Heinz, qui nous présente son nouveau projet musical de l'univers Et pour ça, je vous laisse me suivre dans son studio. Mais avant, on aimerait le remercier pour la création de notre jingle que vous allez entendre juste après. InExtenso Je me recherche, je te reçois J'essaye encore, je te déçois, tu es la plus éloignée de moi. Et pour toutes les heures en orbite, je ne vois que toi. Et pour toutes les peurs de faillite, n'est qu'une et moi. Salut, je m'appelle Sébastien et je suis musicien et producteur. Bah du coup, première question, en fait, euh, Univers Hill, c'est quoi Univers Hill, c'est mon projet musical euh, principal. En fait, avant, j'avais un projet qui s'appelait Sébastien H, euh, où j'écrivais les chansons, je, je tournais avec ce nom d'artiste. Et en fait, avec le temps, j'ai remarqué que le nom, il n'était plus trop d'actualité, il résonnait plus trop avec la musique que je faisais, avec ce que j'étais devenu. Et euh, j'avais besoin d'un peu de renouveau, j'avais besoin de quelque chose de plus frais, de plus abouti aussi. Et euh, j'ai trouvé le nom Univeril, et euh, voilà, donc j'ai créé le... Le groupe, enfin c'est pas un groupe, c'est vraiment un projet que je dirige et, et dans lequel je collabore avec des autres musiciens comme Lauric Maté qui est mon meilleur ami et bras droit et, et batteur et producteur. Mais du coup c'est le même euh, projet entre guillemets qu'avant ou c'est juste le nom qui a changé ou c'est tout qui a changé enfin... On peut dire que c'est une évolution du projet. C'est vraiment... Euh, on a repris certaines chansons, elles ont été euh, comme euh, traduites dans le, dans le nouvel univers, quoi. Mais il y a donc euh, y a une, une, une continuité entre Sébastien H et Universil. c'est plus euh, sensé, quoi, pour moi, maintenant. Et, et beaucoup, aussi beaucoup plus poétique, on a travaillé sur l'esthétique, on a travaillé sur beaucoup plus de choses que ce qu'on avait fait auparavant. Et ainsi, ça a vraiment créé euh, toute un, un, un nouvel, une nouvelle ère musicale pour moi. Peut-être par rapport justement à ton... À ton enfance, euh, pourquoi tu aimes la musique et c'est qu -ce quoi tes motivations pour te lancer dans une carrière euh, musicale Apparemment, j'ai toujours apprécié la musique. J'étais toujours un gamin assez fan des musiciens. Apparemment, quand j'étais gosse, je, je restais un peu bouche bée devant les musiciens de rue ou des gens qui, qui jouaient de la guitare. Je me prenais pour Pascal Obispo quand j'avais 7 ans avec une fausse guitare. Il enfin, y a eu des histoires assez drôles comme ça. Mais c'est à 10 ans qu'on m'a offert ma première guitare. Ce n'était pas vraiment une volonté personnelle, c'était mes parents qui me l'ont amené. J'ai commencé à prendre des cours de guitare et d'un coup, j'ai eu le déclic et ça a, ça a vraiment mis ma vie à l'envers. Je ne m'attendais pas vraiment à avoir... C'était un peu jeune pour se dire que ça a mis ma vie à l'envers, mais au, au fur et à mesure, j'ai pris des décisions qui ont un peu donné des nouvelles directions dans ma vie. Donc, il n'y a pas eu un, un événement particulier Hormis le fait que j'ai commencé la guitare à 10 ans, puis que voilà, j'ai vraiment apprécié ça grandement. Et ça m'a vraiment euh, inspiré très jeune. Adolescent, je m'identifiais vraiment avec ça. Je, je me réjouissais de rentrer chez moi pour faire de la guitare. Je prenais ma guitare à l'école, je prenais ma guitare au gymnase, c'était vraiment mon, mon identité. Donc ça a vraiment, euh, ça a chamboulé un peu ma vie. Je ne m'attendais pas du tout à faire une carrière dans la musique. Quand j'étais gosse, je ne me disais pas, tiens, je vais être une superstar de la musique. Je veux être, enfin, à... ce n'était pas du tout mon truc, quoi. C'est vraiment venu progressivement euh, quand j'étais adolescent que je me suis vraiment euh, accroché à cette musique qui m'a donné un sens. Quoi. Tu voulais faire quoi avant ça Genre quand tu enfant, justement, avant d'avoir ce déclic j'ai eu euh, plusieurs jobs hein, de, de prédilection <rire> quand j'étais gosse. Mais je dirais, le, celui qui m'a le plus marqué, c'est que je voulais être euh, sauveteur dans les hélicoptères. Okay. J'étais toujours très fan... Euh, j'ai eu des périodes comme ça de ma vie où j'étais fan de choses, euh, et de, de séries ou de super-héros, des trucs. D'abord, c'était Batman. Et, et en, après, Batman, il y a eu une période où je suis devenu fan d'une série allemande qui s'appelait Médicopter 117. Et en fait, c'était des, des, euh, des sauveteurs comme la Rega, quoi. Okay. Et je me suis vraiment... Je, je suis devenu un grand fan et je voulais être sauveteur en hélicoptère. Donc, je ne voulais pas être pilote, mais je voulais être le gars qui se fait élitreiller euh, pour aller sauver les gens dans la montagne, quoi. Est-ce que tu pourrais nous faire, du coup, un petit historique de tes différents projets musicaux, enfin, un historique musical J'ai commencé mes premières chansons quand j'avais 12 ans peut-être même un peu avant 11-12 ans, j'écrivais des chansons à la guitare. J'avais un, un, un, petit, un petit appareil, euh, un 4 pistes, quoi, ça s'appelle... Et puis euh, j'enregistrais mes chansons là-dessus, c'était pourri, mais j'étais très heureux. Deux ans après, j'ai reçu mon premier, mon premier ordinateur avec, un, avec une carte son, puis j'ai commencé à faire mes maquettes dans, dans ma chambre. Je connaissais rien du tout, hein, mais j'avais déjà un programme pro, donc j'ai commencé à faire mes petites maquettes, je mettais des choses à gauche, des choses à droite, je rajouterais des, des, des deuxièmes voix, des trucs. Donc, j'ai commencé à créer un peu un univers autour, euh, autour de, des chansons que j'écrivais. Et euh, j'ai commencé à, à vouloir faire des concerts. Et donc, j'avais créé le personnage et, et disons, euh, artiste Sébastien H pour ne pas m'appeler Sébastien Heinz, quoi. Et du coup, j'avais créé ce, ce, ce, ce, ce petit univers-là. Et c'est ce qui, vraiment, a, a, a, a motivé mon écriture et puis mon envie de faire des concerts au début euh, pendant assez longtemps, quoi. Donc, il y a eu Sébastien H Ensuite, je suis parti à Londres étudier la musique, et là, ça a un petit peu tout commencé à bouger. J'avais déjà fait beaucoup de concerts à l'époque en Suisse, euh, mais là, il commençait à avoir une nouvelle évolution, j'écoutais des nouvelles choses. Avant, j'écoutais beaucoup de chansons françaises, d'un coup, là, j'écoutais de la chanson anglaise, américaine, enfin, j'avais vraiment un autre... Un autre J'étais dans un autre cycle de musique, et ça a commencé un peu à changer mon orientation dans mon projet Sébastien H, déjà. Et puis, au fur et à mesure, quand je suis revenu en Suisse, on a tourné beaucoup avec Sébastien H. Euh, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une, une sorte de, de, de séparation avec ce, ce projet qui était mon projet d'adolescent, quoi. De gamin qui faisait de la guitare quand j'avais 14 ans, voilà. Il y avait, il y avait cette séparation entre l'avant et après. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre qu'il fallait remoduler et, et certainement euh, renommer le projet. Donc là, Univeril a, est arrivé comme ça, comme, comme euh, comment dire, une, une, nouvelle une nouvelle identité, mais c'était une évidence d'un coup, il fallait, il fallait que je me sépare de, de ça. Quoi. Donc il y a eu ça, et parallèlement, euh, il y a deux ans, j'ai réalisé un autre projet euh, qui s'appelle Oversee, et c'est un projet où je fais de la musique que instrumentale et que ambiante. Euh, je ne fais pas du tout de, des chansons avec des paroles, il euh, y a très très peu de guitare, c'est vraiment plus euh, axé piano, synthétiseur et, et, et nappe d'ambiance. Donc ça c'était un autre projet que je rêvais de faire euh, mais que je n'avais pas réalisé à l'époque et, et que j'ai pris le temps de faire euh, l'an passé. Donc il euh, y a eu un peu ces, ces, ces deux univers qui se sont euh, qui, sont, euh, qui ont submergé, quoi, ces dernières années et qui sont assez importantes. Mais en parallèle à tout ça, j'accompagne des artistes sur scène. Donc euh, c'est vrai qu'au fur et à mesure de, de, de, de mon évolution de musicien, il y a eu euh, mes, mes, comment dire, mes collaborations qui ont été très importantes. J'ai collaboré avec une artiste anglaise qui s'appelle Zigachette. On a tourné en Australie avec un groupe qui s'appelle Zee Star. Et ça, c'était très important aussi parce que j'explorais vraiment mon mon côté guitare hero, comme ça, avec euh, des guitares monstres fortes, euh, trois amplis sur scène, euh, un public qui est vraiment, enfin, c'était du rock and roll blues, c'était vraiment euh, cette énergie euh, un peu des 70s qui, qui, qui, qui était là, donc, euh, et que je pouvais vivre à fond, quoi, parce que dans un de mes autres projets, forcément, tu chantes, tu dois faire des synthétiseurs, tu dois jouer de la guitare, tu dois parler au public, c'était autre chose. Du coup, là, je pouvais vraiment être le guitare hero que je rêvais d'être en étant gosse, quoi, je me prenais pour. Euh, les Beatles ou je sais pas, Led Zeppelin ou des trucs comme ça et là je pouvais l'être quoi donc c'était c'était très important aussi dans mon évolution musicale et je le comprends aujourd'hui euh, dans un projet comme Universal où la guitare elle refait surface, où je, je reprends aussi un peu mes aises en tant que guitariste parce que c'est quand même ça à la base qui me motive c'est ça qui m'a donné envie de faire de la musique c'était la guitare à la base euh, donc voilà il y a eu ces, ces, ces collaborations qui ont été importantes dans ma vie de musicien et dans cette carrière qui en fait aujourd'hui me mène à à, à, à promouvoir mes nouveaux projets euh, Universal ou overseas ou à travailler dans mon studio pour produire des autres artistes Enfin, ça vient de toutes ces collaborations et de toute cette, euh, cette, cette euh, comment dire cette évolution en tant que personne et artiste enfin artiste, musicien cette mise à part euh, l'orique que tu as décrit comme ton bras droit, il y a d'autres personnes avec qui tu t as l'habitude de collaborer ou bien il y, en a, il y en a plusieurs. Il y a spécifiquement, bah, je parlais de Zigachette dans le projet euh, anglais que je, avec qui je tourne beaucoup en Australie. C'est une personne avec qui j'adore collaborer. Donc elle, c'est vraiment une personne avec qui on écrit de la, de la musique très facilement. C'est instinctif. J'adore collaborer avec elle parce que, comme je le disais avant, je peux être juste un guitariste et, et, et explorer ce côté un peu euh, euh, rock and roll, quoi. Et que j'explore pas trop dans mes projets qui sont quand même plus modernes. Euh, et du coup, là, c'est vraiment c est, c est, c est un grand plaisir de juste pouvoir me mettre derrière une guitare et puis essayer des trucs. Et puis, il y a aussi une autre collaboratrice avec qui j'ai fait beaucoup de projets, c'est Amélie Daniel, qui est une, art, une artiste du coin, avec qui bon, voilà j'ai d'abord commencé en tant que guitariste, puis après, j'ai commencé à faire un peu plus de. De direction artistique euh, sur scène, parce que j'ai commencé à prendre les arrangements en main, j'ai commencé à, à changer euh, le, le, la team qui, qui travaille avec nous euh, sur scène. Donc ça a un peu gen gentiment changé, puis là maintenant je produis pour elle, donc on, on vient en studio ici, on écrit des. enfin on, pro on produit des, des albums, des trucs, des chansons ensemble. Donc euh, ça, c'est un peu les deux grandes collaborations que j'ai. Il y a évidemment Loric, mais ça, c'est encore plus fraternel, parce qu'on collabore sur tout et sur euh, rien. Donc c'est un, un peu, c'est très prolifique aussi avec Loric. On travaille par exemple avec sa sœur, qui est une artiste aussi, euh, qui chante euh, merveilleusement bien en anglais, qui écrit des super chansons qui s'appellent Charline. Et donc j'ai aussi la, la, le plaisir de collaborer avec, euh, avec elle et, et, et Loric sur des nouvelles, euh, des nouvelles choses qui sortiront bientôt, euh, d'ailleurs. Et quand tu écris ou tu composes un morceau, tu t'y prends comment enfin, C'est quoi tes sources d'inspiration, que tu sois en lien avec la musique ou pas mais Comment, comment tu te dis « Ok, je vais écrire une chanson maintenant, enfin... » C'est marrant, c'est une, une, une bonne question. Et je pense que la réponse la plus vague que je veux pouvoir te donner, c'est que j'ai absolument pas de plan. Je me dis jamais « Tiens, je vais composer une chanson. Enfin, » Ou quand j'essaie de le faire, c'est pas là que ça vient le plus du cœur. Et je pense vraiment qu'il y a de l'importance dans le... Dans le dans le cœur, quand on écrit, dans l'inspiration plutôt que mentaliser le truc, je pense que c'est aussi là que je travaille le mieux, que je fais des, des, des meilleures chansons. Donc généralement, euh, si je vais prendre une guitare, je vais commencer à, à, à jammer un petit truc, une un petit, petite idée, et puis là ça me parle, d'un coup j'ai une phrase qui me vient, et puis ça part justement de cette petite idée mélodique et cette petite phrase. Donc euh, c'est jamais programmé, je ne jamais en me disant tiens, je vais, je vais, je vais écrire un truc. Je n'ai pas vraiment une technique magique, si ce n'est que, disons que la meilleure, la meilleure pratique à faire, c'est le faire. Essayer d'écrire, se poser, essayer des chansons, même si c'est nul, si c'est pourri. Enfin. Donc j'essaye un peu aussi de, de me pousser par moments de faire, juste faire des chansons, même si ça ne sortira jamais. Et puis que je suis le... Enfin, mon téléphone et moi sommes les seules choses qui entendent cette chanson. Quoi. Mais du coup, justement, quand tu collabores avec euh, bah, tous les gens que tu as mentionnés avant, comment ça se passe Parce que forcément, vous n'êtes pas inspiré par les mêmes choses et au même moment Non, c'est vrai. Je pense que dans ces cas-là, c'est la collaboration qui inspire. C'est vraiment cette, ce mélange de, de, nos, de nos deux vies, de, nos, de des plusieurs vies qui sont mises ensemble à ce moment-là dans une, dans une salle. C'est vraiment ça qui crée l'inspiration du moment. Euh, Zi par exemple, Zi Gachette, elle vient d'un milieu anglais, elle lit beaucoup de poésie, elle vient d'un autre truc que moi et pourtant, on écrit super bien ensemble, moi je viens d'un milieu plus ambiant, moins rock'n'roll quand même. Euh, et quand on se met ensemble, on, on, on a de l'inspiration instinctivement, quoi. on n'a même pas besoin de réfléchir. Elle se pose, elle chante, elle joue de la batterie, moi je joue de la guitare, on écrit une chanson en 5 minutes. Vraiment, des fois on, on est en studio, on doit enregistrer, et en fait on est en studio, puis on finit par écrire des chansons. Donc, on a cette, souvent cette chance de, de collaborer, et puis c'est ça qui nourrit l'inspiration. Euh, tandis que c'est vrai que quand je suis seul, euh, ça va être euh, moi avec moi-même, ça va être peut-être ce que j'ai ressenti durant la journée ou un, un sujet du moment. Quoi. Et puis, quand tu t'es lancé justement dans tout ça, euh, t'as trouvé difficile de trouver un peu une communauté ou des gens dans qui tu pouvais t'entourer euh, pour mieux créer euh, des projets ou euh, comme ça Oui, mais je trouve, je... en fait c'est marrant parce que quand j'étais gosse, j'étais un peu tout seul. Je faisais tout, tout seul dans ma chambre et je ne trouvais pas... Euh... J'avais un, un meilleur ami à l'époque qui faisait de la batterie, avec qui je, je jouais, mais ce n'était pas non plus euh, une évidence, dans le sens que lui ne voulait pas faire de la musique de sa vie. Et puis, euh, et puis je pense que les, les, les gens ils sont venus naturellement. J'ai rencontré donc, la, la sœur de Lauric, Charline, euh, d'abord, et c'était une première collaboration un peu différente. Ensuite, j'ai rencontré Lauric. Là, c'était vraiment une évidence, on a commencé à jouer ensemble. Euh, donc, ça s'est fait naturellement, mais ce n'était pas facile. Quoi. Pendant longtemps, je me suis senti seul et en marge aussi. Parce qu'à l'école ou au gymnase, les gens ne faisaient pas de la musique. Les gens ils faisaient du sport, ils faisaient des autres trucs. Et puis moi, j'étais dans mon monde de, de, de musique, d'idées, de projets artistiques. Du coup, j'ai toujours été un peu en marge comme ça. Et, et, et ça se reflétait aussi justement dans mes collaborations. J'avais peu de collaborateurs et progressivement, ça s'est fait naturellement. Plus tu rencontres des gens, plus tu es dans un cercle. Euh, qui s'ouvre, plus tu, tu, tu, tu tombes sur des, des gens euh, qui sont d'un coup, c'est vraiment sensé, quoi. Tu dois, tu, dois, tu dois te retrouver avec cette personne dans cette pièce à faire de la musique, quoi. Donc, c'est vraiment petit à petit, mais ce n'était pas facile. OK. Donc, après avoir passé autant de temps dans le monde de la production, ouais. euh, enfin, avoir pu euh, expérimenter les tournées, tu dirais que c'est lequel que tu préfères C'est une question tellement bizarre parce que... Euh, si tu veux, quand tu es en tournée, tu rêves que d'une chose, c'est d'être chez toi. Parce que tu n'en peux plus, tu es tous les soirs dans un autre lit, tu es dans un van toute la journée. Il euh, y a ces aspects qui sont, disons, négatifs. Il y a quand même l'aspect scénique qui est monstre important, la connexion avec le public. Enfin, toutes ces énergies que tu ressens qui, qui, qui subliment le tout. Mais c'est fatigant, quoi, d'être sur la route. Du coup, quand tu es en tournée, tu te dis ah, « si seulement j'étais au studio ». Puis là, ça fait quand même deux ans qu'on est au studio, parce qu'on ne peut pas faire de tournée, on ne peut pas faire de concert aussi bien qu'on pouvait le faire il y a deux ans. Et là, ça, vraiment, ça devient pénible. Mm -hmm. Ça nous manque de tournée et, et moi, je dirais, c'est ce qui me motive le plus, quand même, d'être sur scène, d'être avec un public, d'être avec un autre musicien euh, en train de jouer pour des gens. C'est ce qui me fait le plus vibrer, quoi. Je ne peux pas te dire si je préfère l'un ou l'autre. Et puis, que ce soit en lien avec la musique ou au contraire pas, dans quelques années, dans le futur, tu te dois où professionnellement Toujours dans la musique ou avec que ça euh, Idéalement, la musique, euh, j'aimerais que la musique triomphe dans ma vie. C'est, je pense, euh, déjà la meilleure façon dont je m'exprime. Me, c'est la voix que je préfère euh, utiliser dans la vie en général. Et puis, c'est quelque chose qui fait, de nouveau, je parle beaucoup de sens, mais c'est quelque chose qui fait du sens dans ma vie et qui donne du sens... Euh, à ma vie quoi, en général, donc euh, c'est un peu une évidence pour moi de, de continuer dans, dans ce chemin-là, que ce soit sur scène, que ce soit en studio, euh, j'aimerais vraiment pouvoir euh, mettre toute mon énergie et puis euh, tout, tout, toute ma volonté dans, dans ce projet de, de rester dans la musique toute ma vie. Quoi. Et du coup, euh, d'ici 10 ans, tu te fixes un objectif, euh, une certaine vision ou bien tu prends un peu comme ça vient. Euh... Pour l'instant, je me fixe pas d'objectif. Et, et, et la musique, c'est quand même un, un milieu assez euh, particulier. quoi C'est difficile de se dire, tiens, je vais grader les échelons dans une banque, je commence ici, après je serai là, bla bla bla. La musique, euh, chaque jour, elle t'emporte sur un autre chemin. Donc, il euh, y a des jours où tu vas être euh, en train de collaborer avec un gars gratuitement, puis le lendemain, tu seras euh, sur scène euh, au Stravinsky. Il enfin, y, y a des trucs qui sont complètement... Euh, euh, aléatoire quoi donc c'est j'ai de la peine à me construire un objectif précis bien que mon objectif c'est de rester en musique quoi c'est ça qui qui rayonne le plus quoi donc là on est dans, dans mon studio comme je disais tout à l'heure ici c'est ma base de, de travail principal on a bon, on a forcément des des enceintes euh, j'ai aussi deux trois programmes très cool euh, bon, Là, on a, on a tout ce qui est pré-ampli pour enregistrer des voix pour enregistrer des guitares des synthétiseurs ici et puis derrière moi on a euh, la partie plus fun, on a des, des vieux synthés ici, je crois que c'est un synthé des années 80 c'est assez marrant euh, ça c'est un synthé un, plus, plus récent mais c'est vraiment mon meilleur ami en synthétiseur plein d'outils qui sont fun à utiliser, attends mais là j'en en ai encore plein ici tu vois, vois c'est des trucs avec plein de boutons quoi, ça, ça vous dit absolument rien <rire> mais moi c'est plein de, c en fait c'est des outils et c'est aussi des joujoux donc c'est cool ça crée du ça crée des choses un peu différentes pour chaque chanson. Sélection de mes guitares que j'utilise principalement ici. Euh, des guitares à 12 cordes, des trucs un peu moins euh, habituels... Euh, euh, chez les musiciens, des guitares... Euh, ça s'appelle un Dobro. C'est une guitare euh, tout <rire> toute en fer, comme ça. qui a un son très blues. Euh, bah, je ne vais pas jouer là parce que je ne suis pas, pas dedans. On balance tout dans l'ordinateur, comme je disais tout à l'heure avec... Euh, c'est pré avec une carte son qui va créer une conversion audio à digital. Et puis après, on travaille dans l'ordinateur avec, euh, avec des effets, des trucs euh, pour s'amuser aussi. Et puis pour finir, est-ce que tu aurais un, un truc à dire aux, aux gens qui nous regardent un, ouais, un message à faire passer Ou, ouais. euh, Je pense que le message que j'aimerais dire, c'est euh, vivez vos rêves, vivez vos vies, quoi. Est ce qui vous, qu vous drive le plus dans la vie. Et, euh, tout, tout vient à qui c'est point t'attendre C'est quoi l'expression Quelque chose comme ça Tout peut arriver à... Ah non, je l'ai pas. Bah ouais, une extenso quoi.